Allo. Bonsoir à tout le monde. C'est le plus puissant médium tchatcha -tcha du monde. On me nomme le plus puissant médium tchatch du monde. Je suis au Bénin présentement à Djatadou. Je suis là pour vous parler de porte-monnaie magique. Le vrai porte-monnaie. Le portefeuille qui produit de l'argent. En même temps, je vais, me préparer, je vais me présenter. Si tout le monde qui est sur le net. Personne qui voulait le porte-monnaie magique, le vrai porte-monnaie qui produit de l'argent, n'a qu'à m'appeler sur le numéro le plus 229 66 87 75 12. Le plus 229 66 87 75 12. Une fois que vous m'appelez sur ça ou bien de m'écrire sur WhatsApp, vous serez satisfait à le porte-monnaie magique. Voilà, voilà ce qu'on appelle le vrai porte-monnaie magique. C'est ça qui est là. Le vrai porte-monnaie magique, c'est ça. En même temps, je vais, vous faire, je vais vous faire face à la réalité, le vrai porte-monnaie, la réalité du porte-monnaie magique. Et vous allez voir. Moi, j'ai eu cet pouvoir depuis de mon enfance. J'ai eu cet pouvoir depuis de mon enfance que j'étais resté dans le forêt. Je suis en train de faire ce travail maintenant. Ça fait déjà 35 ans aujourd'hui. Je suis reconnu par l'État. Je suis reconnu par l'État, j'ai mon diplôme avec moi. Une fois que vous avez n'importe quel problème de spirituel, le problème de retour affectif, voilà. Le vrai retour affectif. Lui, maintenant, c'est sa femme qui l'a quitté, mais je lui ai, je, je ai déjà fait venir. Voilà les deux qui sont là. Ils sont là maintenant. Donc en même temps, je vais vous montrer la porte-monnaie magique que je fais. Et je, je vais face en même temps la réalité, vous allez voir. Cette porte monnaie que vous voyez ici maintenant, est-ce que vous m'écoutez Ça va vous produire de l'argent. C'est un portefeuille magique. C'est un maïtigeur qui produit de l'argent par jour. Ça n'a pas de conséquences ni des rituels ni des sacrifices humains fait C'est juste un portefeuille et je vais composer sur votre vie. Et pour pouvoir le faire, si quelqu'un est intéressé, ou bien s'il si veut le porte-monnaie, il n'a qu'à m'appeler sur le plus 229-66 87 115 12 Je suis là pour vous aider. Dans en même temps, je vais face à la réalité, vous allez voir. Vraiment, vo voilà le porte-monnaie. Ça, c'est un portefeuille qui produit de l'argent. Voilà. Voilà le porte-monnaie. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Donc je vais faire ça, va, ça va produire de l'argent devant vous et vous allez voir. Ça, ce n'est pas une affaire de Kegui ou bien ça, ce n'est pas une affaire de Didry ou quoi. Voilà. En même temps, je suis en train de dire les incantations. L'incartation de production, c'est ça que je suis en train de dire maintenant. Une fois que vous aurez cette porte-monnaie, vous allez, je vais vous donner les codes magiques, les formules magiques, et ça va produire de l'argent. Voilà le porte-monnaie. Ça, c'est le vrai porte-monnaie. Je vais encore ouvrir. Je vais encore ouvrir, vous allez voir. Ça, c'est le porte-monnaie. Et je vais fermer. Je vais demander. Je vais demander aux divinités. Aux divinités maintenant de me faire produire. Voilà. Si oui, ça va. Si ça va. Je vous voyez Voilà. Maintenant, regarde un peu dedans. Vous allez regarder dedans. Il y a quoi Ça, c'est le vrai porte-monnaie. Si vous êtes intéressé, il faut me contacter. Sur le plus, 229 66 87 12. Je suis là pour vous aider. Cet au pouvoir, j'ai eu de mon enfance. Voilà, je fais pour les euros, les dollars. N'importe quelle monnaie, si vous êtes là, a aussi fait le blanchissement d'argent. Je suis là pour vous aider. Ça c'est le, Voilà le porte-monnaie qui vous a produit de l'argent. C'est le plus puissant, médium du monde. J'ai eu cet pouvoir depuis de mon enfance. Et si vous êtes intéressé, nous, on a le pouvoir de vous le faire. Mais on n'a pas le pouvoir de faire pour notre famille. Mais je peux vous aider avec ça. Les gens qui sont en propriété et vous voulez de l'argent vraiment, vous pouvez me contacter sur le numéro le plus 229 66 87 75 12 Je suis là pour vous aider. Merci beaucoup pour les gens qui sont sur le YouTube, qui suivent vraiment, qui voulaient vraiment ce travail. S'ils trouvent seulement le brigo, essayez de me contacter. Je suis là pour pouvoir vous montrer la réalité du travail. Merci, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté.